Pour tout le monde et bienvenue sur ce live de star citizen ou plus exactement des news star citizen j'espère que vous allez tous très très bien merci beaucoup Flabeline pour ton abonnement merci du fond du cœur et euh, pourquoi, pourquoi elle te fait rire mon, mon image et euh, caps salut nico salut salut salut fond fond j'espère que vous allez tous très très très très bien ce vendredi après-midi où on, on va faire le Plein de news et de nouveautés. Merci, Matou. Merci. Ouais. Là ouais. Ça a été euh, un inside extrêmement chargé. Ça a été assez incroyable. Et du coup, on va faire un petit peu. Euh... <rire> on va faire un petit peu euh, différemment d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je vous fais un petit résumé. Mais là, ça serait compliqué. Je pense qu'il y a vraiment besoin des, des images pour appuyer les propos. Donc, on va plus faire euh, un, un, un défilement des, des images. Je laisserai sûrement un petit peu tourner derrière moi aussi. Et je ferai quelques, quelques petites traductions par rapport à d'habitude. Mais on va tout d'abord commencer par un gros changement sur le processus de release de, de patch et de PTU que CIG a, parlé, a partagé pardon, avec nous. Euh, en gros, ils expliquent que comme ils ont des outils en interne maintenant qui leur permettent de, de tester, des, enfin de simuler en tout cas des grosses charges de serveurs, euh, ils vont avoir besoin de nous. <rire> pour, euh, pour corriger les bugs, trouver les bugs, ce genre de choses Mais tout ce qui est test de charge, ils vont le faire en interne Ce qu'ils veulent faire en fait avec ça, en gros C'est essayer d'accélérer un maximum les sorties de, de PTU Donc pour accélérer un maximum les sorties de patch Et ce qui veut dire que là, on va se retrouver avec deux patchs simultanés On va se retrouver avec la 3.18.1 en PTU mais on va aussi se retrouver avec la 3.18.2 en PTU, qui normalement devrait sortir aujourd'hui, la 3.18.2. Euh... Et donc ça leur permet d'avoir voilà, plusieurs, euh, plusieurs nivellements de, de tests. Et donc, euh, même si la 3.18.1 n'est pas encore sortie, c'est pas grave, ils peuvent quand même faire, ils peuvent quand même faire la 3.18.2 et se, se, se brancher sur, euh, sur cette base-là. Et euh, une fois que la 3.18.1 est prête, ils la sortent. Ils continuent de tester un petit peu la 3.18.2. Et quand ils estiment que la 3.18.2 est prête, ils vont directement enchaîner avec la 3.19. Donc ce qui veut dire que là on va avoir un gros gros gros gros gros gros run. De toute façon, les tests de charge en PTU, c'est pas des francs réussis de passer de monde. Oui, c'est assez compliqué, effectivement. Tu t'as pas la même population que sur les serveurs live. Ça c'est assez évident, je suis, je suis assez d'accord avec toi Snow. Et euh, effectivement là ça peut permettre potentiellement d'aller plus loin. Mais du coup ils vont alterner entre 3.18.1 et 3.18.2. Non non les deux vont être en même temps. Les deux vont être en parallèle ce soir. On aura euh, deux builds distincts, 3.18.1 et 3.18.2. Et donc en fonction de ce que vous préférez vous tester par rapport à votre confort. Ou ce que vous préférez aider... Euh, euh, si il à, à résoudre, vous pouvez choisir euh, entre les deux. Et donc dès que par contre la 3.18.2 est, est, est finie et bloquée, l'appareil il repasse en interne et il sort la 3.19. C'est ça tout à fait. Exactement. Et euh, j'espère qu'ils arriveront vraiment à garder ce, ce genre de rythme. Euh, parce que, effectivement, ça permettrait d'augmenter les, les sorties et d'éviter les rushs de dernière minute aussi qu'on a eu ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu une Fleet week ou une Aero Expo. On le sait tous, les patchs sont sortis à l'arrache. Et donc là, ça permettrait d'anticiper euh, un peu plus. Voilà, voilà, voilà, voilà. Mais c'est très rassurant parce que justement, ça veut dire que la 3.19 euh, arrive très bientôt sur le PTU. Et on savait que c'était quelque chose de nécessaire vu le peu de temps en fait qui reste euh, par rapport à la release. Et étant donné qu'il y a des choses assez complexes qui arrivent dans la 319, encore c'est un patch assez majeur, il y a besoin de ce temps justement pour, euh, pour pouvoir tester. <coughs> Donc voilà, ça c'est pour les news à côté de l'inside. Et maintenant, on va passer sur l'inside. Alors, euh, je vais passer sur ce que j'arrête de dire, puisque de dit beaucoup de bêtises. Beaucoup, beaucoup de bêtises. Euh, je sais pas s'il est fatigué ou s'il est heureux. Je ne sais pas. Mais il dit plein de conneries. Donc, on va commencer par... Euh... Alors, je vais peut-être laisser un tout petit peu de fond de Jared, mais pas trop. On va commencer par cette tourelle qui est un nouveau style de Remote Tourelle dédié à, à Origine, et plus précisément aussi sans lit. Et j'avoue que je suis très très très heureuse qu'il soit repassé là-dessus, et qu'on ait enfin euh, une esthétique dédiée. Devra-t-on d'elle le jeu une troisième fois C'est une excellente question, et la réponse est normalement oui. Puisque vu que c'est deux patchs différents, tu pourrais pas avoir de, de structure commune. Voilà, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On voit aussi qu'il y a l'espèce de récepteur infrarouge <rire> sur le dessus. Donc justement, qui signifie que c'est une tourelle, une remote tourelle. Et, euh, et voilà, c'est un, un redesign qui est vraiment bien, bien, bienvenu. Et je suis euh, très heureuse que ce genre de choses arrivent. J'ai pas de problème à ce qu'on euh, on revienne sur des vaisseaux. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Ça, ça fait partie des, des cas nécessaires. Ensuite, on passe au SRV Argo, qui a toujours une esthétique que je trouve absolument réussie. Je, je trouve que c'est l'un des designs qui, qui fonctionne le mieux. Euh, dans le sens où euh, les, les autres ne sont pas ratés, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais je trouve que dans le niveau de détail, dans... Le, le design, les, les couleurs et tout, on a quelque chose de très profond au niveau du caractère, ce qui peut manquer parfois un peu à, à d'autres vaisseaux. Et bonjour, Gelga! Si son exploit approuve, tu m'étonnes. Non, voilà, on reconnaît tout de suite Argo, il n'y a pas de doute possible. Il euh, y a pas de date de, de sortie euh, précise pour l'instant, mais comme dit Jared, si vous voulez plus d'informations sur les sorties de vaisseau, pour quand est-ce qu'ils arriveront, il faut regarder euh, la roadmap publique. Non, euh, il n'est pas prêt pour sortir. Non, non, non, il y a encore pas mal de taf dessus. Il attend aussi notamment la tech des rayons tracteurs. Euh, donc tant que la tech des rayons tracteurs, il y a peu de chances qu'ils sortent. Alors... Il y a de fortes chances que C.A.G. me fasse mentir et qu'il le sorte quand même avant parce qu'il se dit c'est pas loin ou un, un truc comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de date. Ensuite, on passe au RSI Lynx qu'on attendait depuis très très très longtemps. Donc il y a la version de Luxe, euh, en gros, du Ursa Rover et qui est euh, dédiée aux Constellations Phoenix Donc il était vendu avec, avec une version spéciale. Euh, je trouve qu'ils ont plutôt réussi l'approche même si je suis perplexe par rapport à certains designs. Bon, je précise qu'il est encore en... Il me semble qu'il est encore en Garry Box si mes souvenirs sont bons. Donc rien n'est définitif encore sur le design. Il y a les pneus qui m'ont laissé perplexe aussi, mais sinon on retrouve euh, tout, toutes les principales fonctionnalités de l'URSA, donc la porte sur le côté, le cockpit séparé. Alors j'ai vu beaucoup de gens dire que ça ressemble à Origine, et j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'étais étonnée de, de, de cet avis-là, euh, et je me demandais si c'était juste parce que euh, c'est un peu lisse à l'intérieur, ça fait luxe, et donc bon euh, on se dit que ça fait Origine Les tracteurs bien véhicules de travail se terminent fin juin. Le problème, c'est que la 3.19 sort en mai. Donc, est-ce qu'on imagine un patch 3.19.2 Il va très très bien avec la phoenix, je trouve. Et là, par ici, je suis assez déçu au niveau du nombre de sièges. J'en aurais bien vu 3 ou 4 au lieu de 2. Je comprends. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait une fois de plus l'erreur du luxe qui se transforme en espace perdu. Alors, il faut comprendre que, techniquement, d'un point de vue architecture, ils n'ont pas tort. Qu'est-ce que le luxe, si ce n'est la capacité de se permettre des choses aberrantes Donc, par exemple, dans un vaisseau, là où on va chercher l'optimisation d'un côté d'un vaisseau militaire, avec les, les plus petites coursives possibles, les plus petites chambres possibles, etc. Le luxe, en fait, va faire des grands halls avec des espaces vides qui servent strictement à rien. Donc d'un côté, c'est stupide, mais en même temps, c'est l'essence même du luxe. Et, et peut-être qu'il faut qu'on qu remette en, en question ça. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on cherche du raffinement plutôt que du luxe. C'est plein de questions très intéressantes. Mais À la fin de l'INC, j'ai entendu 3.20, peut-être qu'on va avoir une 3.20. Alors, euh, c'est quasiment sûr et certain. J'hésitais à faire un, un tweet où j'allais écrire... Euh, euh, 3.20 confirmed en, en tag Jared, mais en fait c'est très très très probable qu'on ait une 3.20. A... Je dirais ça autrement, je dirais qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une 3.20. Vraiment pas. Voilà, là on a le cockpit, donc je peux remonter un tout petit peu le son. Et donc justement, l'arrière, c'est ça. C'est vraiment le côté luxe, donc perte d'espace, espace vide et machin. Mais dans, dans l'absolu, je suis d'accord. Je trouve que deux sièges en plus, ce serait, ce serait bienvenu. A voir s'ils comptent le faire sur le, sur le long terme. Also the voilà, là, on passe au spirit, et euh, j'étais assez heureuse. Alors, il est toujours en face de Greybox, pareil, donc les longueurs, les métriques peuvent encore changer. Mais j'étais assez contente, parce qu'il y a eu quelques retouches qui font un petit peu moins euh, violent au niveau du nez. C'est quelque chose qui m'avait un petit peu choquée. Euh, je vais voir si je retrouve un concept du spirit... Hop euh... Ouais, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que l'avant était beaucoup, beaucoup plus élancé. Et là, je trouvais qu'on avait moins cette sensation-là. Donc ça, ça doit tenir à pas grand-chose, à quelques petites subtilités. Mais je trouve que les proportions sont, sont un peu plus agréables. Ça me fait penser à un camping-car. Euh, disons qu'à véhicule d'affaires, généralement on les voit avec deux banquettes pour 3-4 personnes pour aller business. Là, à deux business, c'est un peu petit. Alors, il faut voir en fait le Lynx pas comme un truc business, c'est-à-dire plus vraiment comme un taxi avec chauffeur. Euh, donc il faut voir ça un peu comme une Bentley, en gros. C'est vraiment ça l'objectif, c'est-à-dire que ça sert uniquement pour emmener des VIP euh, du vaisseau jusqu'à un endroit. Donc il faut vraiment imaginer que le pilote à l'avant... C'est un larbin euh, qui est en train d'emmener un, un VIP. Mais euh, je comprends ton point de vue, hein, vraiment, je le comprends totalement. Je trouve ça normal qu'il y ait d'autres 3.x jusqu'à qu'il ne soit pas sûr de sortir à 4.0. Tout à fait. Tout à fait. Donc comme je disais, toujours phase de Greybox sur le Crusader, Spirit. Là on reconnaît clairement tous les patterns. Ah, on voit l'arrière, la rampe qu'on avait déjà vue. Là, on voit le cockpit avec les sièges, enfin les, les lits, l'espace euh, de vie de chaque côté. Et comme dit Jared, hein, il ne faut pas s'arrêter à ça, il va y avoir encore beaucoup de changements. Par contre, ce qui m'a fait tiquer, et ça c'est le truc très important dans cet Inside, je trouve que cet inside nous montre beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire. Je trouve que cet inside est bourré de, de teasing, en fait, sur des sur des choses à venir. J'espère qu'il ne va pas enfler comme le MSR. Il y a peu de chance, en fait, comme là il est en green box et qu'il ne va pas changer de, de but, de rôle... Je pense pas qu'il change. Mais je suis d'accord avec toi. Je regrette encore un petit peu le, le changement du MSR. Parce que ça a amené plein de problèmes. Dont l'ascenseur. L'ascenseur casse vraiment la dynamique. Ouais, là on a la version bomber. Avec uh, la bombe sur le côté. Et je trouve que c'est complètement bourrin. C'est super bourrin. Et ce qui est assez étrange, c'est que d'un autre côté, je le, je le trouve encore plus violent que, que le A2. Parce que comme il va être plus petit et plus agile, euh, il sera possiblement plus efficace par rapport à ça. On, on est d'accord. Hein et enfin, le Sentokai. Et je trouve que le Sentokai euh, a atteint la perfection. Euh, C'est de la perfection, en fait, c'est-à-dire dans, dans la création d'une culture propre aux chiens. Je, je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Là où, où l'ancien vaisseau avait pas mal de, de défauts, là le côté insectoïde, le ils ont réussi à aller au, au bout, les... la coque sur le côté vient vraiment euh, habiller le, le côté du vaisseau en, en mode plié. Et ils sont partis sur un délire d'avoir un gros œil à la place du cockpit. Et du coup, les landing gears font très insectoïdes aussi. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je, je suis amoureuse de ça. Et j'espère vraiment qu'ils vont rester sur uh, sur quelque chose de similaire et donc là justement j'arrête dit que si vous voulez savoir quand ça sort il faudra regarder la roadmap il est intéressant de voir ce qu'on va faire pour accorder le toile au design mise à jour complètement donc maintenant on passe à euh, ce qu'on appelle le landing gear sont pas trop petits pour le centre Tokai non je pense pas euh, maintenant, on appelle à ce qu'on qu appelle des boids. Alors, euh, des boids, c'est une contraction pour burdoïde. Et en fait, ça concerne tout ce qui est habillage d'un univers. En gros, euh, ça, ça peut souvent être géré par un système de particules. Euh, c'est ce qui est le cas, par exemple, dans, dans l'Unreal. Donc, en fait, c'est des... des entités qui n'ont pas forcément d'interaction et qui permettent d'habiller un, un univers donc justement en ayant des, des rats, des oiseaux, des poissons, ce, ce genre de choses. C'est des, vraiment des, des toutes petites créatures qui viennent donner de la vie. Donc là on voit des oiseaux. Alors, il euh, n'y a rien qui empêche de faire en sorte qu'on puisse interagir avec eux mais en général, c'est pas le cas. Donc on va voir quelle direction va prendre euh, CIG. Mais c'est pas parce qu'il y a des Boids qu'on peut interagir avec. Ça c'est un point à, à garder. <rire> <rire> oh, honnêtement, j'espère jamais euh, in J'arrête qui se tape un trip avec condorman On va passer la suite. Et donc là, on a la version des poissons, les poissons qui n'ont pas encore d'animation, évidemment, de toute façon il y écrit Replace Me dessus, donc c'est vraiment moi... yes ouais, juste du test de comportement. Et rien d'autre. Ensuite on nous montre quelques tests de physique par rapport aux interactions des objets puisque même si on a des systèmes de lancer euh, la physique est pas encore euh, grandiose. Et donc là en fait on a un test de lancer en fonction du poids de l'objet et on voit qu'en fonction du poids, l'objet réagit différemment. T'as un problème par rapport aux poissons Quel est donc ton problème Ensuite, on passe euh, à des nouvelles tasses qui ont été modélisées pour le Verse, mais aussi du coup la réparation des, des machines à café qui vont se remettre à fonctionner et qui du coup vont commencer tout doucement à faire partie du, du cycle de la vie. Ah le mug Starkitten, il est grandiose, hein. je, je le veux aussi. Les, les trois. Moi je veux les trois tasses. Ben, on peut pas encore aller sous l'eau donc c'est bête de mettre des poissons. Alors, euh... Je je, je je je vais te prendre à partie non je plaisante euh, non c'est pas bête en fait de les mettre un on peut pas se permettre d'attendre sur certaines choses pour mettre des fonctionnalités si elles sont prêtes -dire, si les poissons sont prêts pourquoi ne pas les mettre et les poissons font partie de l'ensemble du cycle en fait c'est pas juste des poissons c'est les oiseaux les rats euh, les cafards euh, les libellules enfin tout, tout ce qui permet d'ajouter de la vie à, à Star Citizen donc c'est pas juste les poissons, les poissons c'est un mèche parmi tant d'autres ensuite c'est pas parce que tu peux aller, enfin, techniquement en vrai tu peux aller dans l'eau a rien qui empêche d'aller dans une rivière ou, ou dans une mer aujourd'hui mais au delà de ça c'est pas parce que tu pourrais pas y aller que tu peux pas les voir en fait quand es sur une plage ce genre de choses et ça ajoute quand même de, de la vie et Vinscoe n'a pas tort ça peut aussi justement faire partie des, des aquariums. Mais dans, dans l'absolu, GRCIG pourrait très bien aujourd'hui. Il euh, faut que je trouve un, un très bon exemple. Il pourrait très bien mettre en jeu des, des médicaments anti-radiation, même si les radiations ne sont pas encore en jeu. Et alors le truc, moi, qui me fait aussi ticker, justement, pourquoi je disais que cette inside nous tease beaucoup, c'est parce que là, on voit le... les tasses à café. Mais perso, je vois beaucoup plus que ça. Puisque... À un moment, on le voit. Il y avait une image qui m'avait fatigué, je sais plus si c'était là pas. ou si c'était un autre moment. Like developed... Laissez-moi vérifier. Alors, je suis où Persuadé que c'était là. C'était pas là. Si, c'est là. Pardon, désolé, je pensais que c'était à cet endroit, mais non, c'est à celui-là. Euh, on nous montre des posters déployables dans, dans des habitations et ce qui m'a fait tiquer c'est que cet appartement n'est pas un des appart qu'on a l'habitude de voir. Je vais revenir sur les, sur les posters juste après. Hein. Euh, C'est un appart qui est extrêmement chargé en fait en, en décoration. On voit des maquettes. Hop là. Et on revient un tout petit peu en arrière. Voilà. On voit des, des maquettes de vaisseaux. Enfin, je, je sais pas. Il a l'air euh, légèrement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est buvable ce café ou il est buvable C'est juste de la déco. Non, il est buvable. Il est buvable. Et donc, ce qui est intéressant avec ce système de décoration, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il euh, commence tout doucement à intégrer des points physiques en fait pour pouvoir accrocher des choses. Alors, là, voilà. on, on voit qu'il y a un point qui est repérable et on comprend du coup que c'est un point utilisable et euh, sur lequel on peut accrocher des choses et du coup c'est quelque chose que le joueur peut facilement apprendre euh, à repérer et se, se rappeler comment ça fonctionne et donc savoir qu'il pourra décorer euh, son appartement grâce à ce genre de points, et je préfère ça plutôt que les espèces de, de points un peu étranges qu'on a jusqu'à maintenant ou le passage par le mobile Glass que je trouve absolument atroce. Ensuite, juste à gauche, ici, on peut voir une maquette euh, du ULC, que je trouve plutôt classe, et il euh, y a plein de détails comme ça dans. Un truc. Mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas de, de ces posters, le côté pliable et tout, je, je trouve que ça rend très très bien. Et pour une fois, je pense que les gens seront contents puisque ça fait très, euh, ça fait très le futur. Ensuite, il parle de nouveaux objets avec lesquels on pourra interagir, de nouvelles missions de, de contrebande, ce genre de choses. Et une fois de plus, là pareil, je trouve qu'on nous tease des choses, puisqu'on voit des nouveaux formats d'objets en fait qu'on pourra. Euh, qu'on pourra porter. Et euh, je trouve qu'il tease aussi, mais là, c'est peut-être moi qui vois trop loin. qui voit trop loin, mais j'ai pas l'impression. Euh, il nous tease le fait de pouvoir mettre des objets dans des caisses, ici, et donc de potentiellement pouvoir transporter justement des caisses et d'avoir de... cet objectif que, que CHG a toujours voulu, donc vraiment d'avoir. Pas juste des caisses qui sont un, un habillage, mais de pouvoir interagir avec, les ouvrir et mettre des, des choses dedans. <coughs> je me demande si on pourra contrôler l'affichage et placer des images uploadées. C'est ce qui sous-entend, en tout cas, Jared, euh, puisqu'il parle d'afficher nos souvenirs, nos plus beaux souvenirs euh, à travers le verse. Donc je pense qu'il sous-entendait justement possiblement des screenshots. Voilà. Après, dans quelle mesure C'est toujours pareil, parce qu'ils sont obligés de faire attention par rapport au contenu pornographique, ce genre de choses. Donc, C'est toujours compliqué. T'as vu la même chose, Biker, aussi oh, Je suis pas à alors. Et alors, je me demande si c'est dans Pyro, cette zone, parce que pareil, on reconnaît pas du tout. Donc je, je suppose que c'est Tapiro. Il Ils peut-être plus de contrebande et donc de gameplay cargo, j'espère. Euh, grande avancée qu'on voit là. Grande avancée que j'attendais depuis très longtemps parce que les nouvelles planètes sont plutôt pas mal, il n'y a pas de problème, les nuages volumétriques sont plutôt beaux, il n'y a pas de problème là-dessus mais je trouvais que le rendu atmosphérique avait de gros gros gros gros, gros problèmes et euh, il semblerait donc qu'ils soient en train de le, de le corriger puisque ce que vous voyez c'est un nouveau système de gestion d'atmosphère qui permet d'avoir justement un peu plus de, de profondeur mais aussi de régler euh, sur mesure les, les profondeurs de champ et l'opacité en fait du, du, height, euh, du height fog ce qui permet d'avoir euh, une simulation d'une planète très très très très très très très très polluée. Et on voit que la, la distance de vue justement est très limitée pour ceux qui ont déjà vu Paris de loin. Je euh, pense que vous allez trouver ça plutôt réaliste. Et on, on voit vraiment justement le côté opaque qui, qui vient se mettre. Et là typiquement... Sur leur ville, on a un côté super pollué. quoi. Il va falloir qu'ils fassent attention au dosage, parce que je ne sais pas si vous allez souvent sur leur ville, mais la nuit, ça peut être déjà assez compliqué de, de se repérer. Donc si la pollution est un peu trop dense, ça peut devenir très, très, très compliqué. Mais c'est euh, grandiose, c'est vraiment grandiose et ça vient euh, rajouter quelque chose, que je trouve, qui manquait terriblement à Star Citizen, c'est justement les notions de distance. En fait, comme, comme tout est très net, comme tout est très clair, etc., quand, quand on regarde des montagnes au loin, on n'a pas l'impression de voir des montagnes au loin, on a juste l'impression de voir une, une colline, il y a des gros problèmes en fait, de rendu de distance. Et donc les, les vues ne fonctionnent pas très très très très bien. Et là je trouve qu'avec la, la nouvelle atmosphère, on a beaucoup plus cette sensation de, de distance. Et le rendu vraiment génial, surtout avec leur ville 2.0. Qui, qui, pour moi, est, est, est, est euh, proche de la perfection, je tiens à le dire, hein, à ce stade-là. Euh, on, on, on est vraiment à ce qu'on pourrait appeler une, une vraie direction artistique pour Star Citizen, et c'est quelque chose qui me fait plaisir, là où la première version de leur ville était un petit peu générique, on va dire. C'était juste des immeubles, et là, il y a une vraie architecture euh, qu'on imagine être celle de, de la famille Hurston. Et puis très euh, Blade Runner. Clairement. Euh, toujours sur les planètes après. On va avancer un tout petit peu. Voilà, toujours sur les planètes. Grosse amélioration de Microtech. Qui commence à recevoir un peu plus d'éléments au sol et une meilleure euh, répartition des arbres qui donne une, une plus forte impression de forêt. Ce qui manquait terriblement à, à l'heure actuelle, il hein, faut être honnête. Microtech, ça faisait plus. Euh, ancienne plantation de pins, je, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose de très éparse dans la répartition. Et c'est vrai que là ça ressemble déjà un peu plus à une forêt, je pense qu'il manque toujours un petit peu de densité, mais on fait un, un gros pas en avant, et j'ose espérer que le jour où le serveur Meshing sera présent, et qu'on pourra décharger les serveurs, on pourra partir un peu plus loin dans, dans ce genre de, de choses. Alors. On pouvait poser un C8 partout, on pouvait poser un Karak partout. <rire> euh, encore sur les planètes euh, Crusader, ils vont ajouter de, de nouvelles zones, Alors pas directement à Horizon, mais en gros ce serait l'équivalent de Area 17, Area 15, ce, ce genre de choses. Et ce serait en gros ce qu'ils appellent des, des clusters d'hôtels qui serviront non seulement effectivement en tant qu'hôtels mais aussi à la génération de missions de lutte contre les Nightdales, rencontreurs des missions équivalentes à celles existantes aujourd'hui mais dans des nouvelles zones à travers la planète. Et euh, normalement, euh, il devrait y avoir d'autres missions aussi, pas que du Nintel. Donc j'espère que ça, c'est effectivement quelque chose qui va arriver. Et là, on peut voir leur, leur position. Là, on voit qu'il y a Horizon juste ici. On voit qu'il y a une zone là, une zone là et une zone là. Je ne sais pas s'il y en a de l'autre côté de la planète ou pas. Mission de transport de personnes, pas dans l'immédiat. Non, immédiat, non. Euh, on a encore des gros problèmes de de pathfinding par rapport aux au IA, donc pour l'instant, non, ça ce sera pas, pas faisable. Cette année, peut-être, mais, mais pas là. Early... Et alors là, on voit quelque chose d'assez énorme. Euh, que quelque chose... Euh, une feature dont beaucoup de gens doutaient de son arrivée. Mais on voit les prémices euh, de la nouvelle version du bounty hunting. Puisque ce qu'on voit là, je vais essayer d'avoir un peu moins de flou. Euh, ce qu'on voit là, en fait, c'est ce qu'ils appelaient euh, les, les bureaux de la loi, en gros. Donc ce seraient les, les bureaux avec lesquels les bounty hunters devront interagir pour avoir soit des missions, soit pour ramener des prisonniers. On voit ici, justement... Les caissons de transport qui avaient été présentées à la CitizenCon. Donc, les caissons de transport qui l'évitent et dans lesquelles on pourra mettre des, des prisonniers. Euh, à gauche, je, sais, je, je suppose. J'ai un, un gros Je sais pas si ce sera des trucs de vente ou possiblement des. Des ennemis recherchés qui s'afficheront. Je ne sais pas exactement ce qu'ils essaient de faire avec ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le design par rapport à Hearthstone. Et donc ici, en gros, on a des... Des tubes de réception. Donc pour valider votre mission, il faudra emmener votre caisson jusqu'à un des tubes. Le mettre à l'intérieur. Et euh, logiquement, après, il y a un... Un transfert magique qui, qui se fera. Et ensuite, voilà, justement, on peut venir dans, dans cette zone chercher nos missions, ce genre de choses. On peut éventuellement acheter du matériel. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé surprenant, étant donné qu'on sait que Lorville a tendance à bannir... Euh, tout ce qui est armes, équipements lourds, ce genre de choses. Euh, je suppose que, comme là, il faut une licence de Bounty Hunter et que c'est dans un bureau spécifique, c'est quelque chose qui leur pose pas de problème. Je, je suppose. <coughs> Pardon. On voit aussi qu'il y a une nouvelle armure qui est teasée. C'est une armure qu'on ne connaît pas du tout. Donc je ne sais pas à quoi elle va ressembler, on, je suppose qu'on verra euh, le moment venu. Alors, je veux la même chose pour sa questions mais pour transporter des objets, parce que leur chariot à roue pour les escaliers partout en enfer. Je suis d'accord, on verra s'ils se dirigent vers ça, je, je ne sais pas. On dirait que c'est possiblement les meilleurs chasseurs de la semaine, ou alors les pires criminels. Bonne question. Avant que pour les forces de l'ordre possible? S'ils intègrent le système de réputation pour les achats, ça serait trop cool. J'aimerais beaucoup. Euh, ils en avaient beaucoup parlé par rapport à ça. Ils avaient dit que ce serait quelque chose euh, qu'ils envisageaient et je serais vraiment pour... Et le Un petit bureau de réunion, il voilà, n'y a pas grand chose à dire. Mais le, le style est vraiment génial, je trouve. Il y a quelque chose très au, de très oppressant, pardon, avec le côté bas de plafond et tout. Et Pareil, ça fait toujours ce côté très Blade Runner. Je suis très très fan et j'ai hâte de voir les, les autres versions des, des autres villes. J'arrête euh, nous explique que là, il y a environ 8 cellules, mais que ça dépendra des bureaux. Ce ne sera pas toujours pareil, possiblement il pourrait y avoir des plus grands bureaux, des plus petits. Et donc ça permettrait possiblement de, de voir un prisonnier. Alors, euh, il a parlé des joueurs. Je ne sais pas si c'était juste une blague ou si il euh, y aura vraiment un truc par rapport à ça. Pardon, excusez-moi. J'ai la voix qui s'enrouille. Euh, ouais, donc il parlait des joueurs, je sais pas si il parlait d'une blague ou pas. Il disait que sûrement que les joueurs préféraient possiblement se retrouver là qu'à Clasher. Et donc je sais pas dans quelle mesure ils vont intégrer ça par rapport à l'arrestation des joueurs. Je sais pas si genre le joueur va se retrouver là et il va attendre un TP vers Clasher. Je ne je, je... Je sais pas. prison. Peut-être les cs 1 ou deux, possible. Bon, et alors là, on arrive au truc euh, mind-blowing, je trouve. Euh, CJ vous avait parlé des, des intérieurs d'immeubles, et la première fois qu'il nous en avait parlé, euh, il y avait un côté où c'était que des concepts et machin, mais en même temps il disait qu'il lançait la production. Mais on a tellement été habitué à ce que les choses prennent du temps et qu'on attende un an ou deux ans avant d'en entendre parler à nouveau. Que je sais pas vous. Mais moi perso je me suis bon ben on, on verra le, le jour où, où ça va arriver quoi. Merci The Kelter pour le follow. Et sauf qu'en fait là on est en train de nous faire une présentation en live. Des tests d'intégration d'intérieur d'immeubles à New C'est absolument dingue. Alors, ce qu'on va voir, c'est de leur white box, hein, évidemment. Mais c'est surtout parce qu'ils sont en train de tester, en fait. Euh... Désolé. Ils sont en train de tester le système procédural en fait d'intégration de d'appartements dans les immeubles et il semblerait que ça fonctionne plutôt bien. Comme les grands bunkers, ça va vite maintenant, on dirait l'ajout de contenu. Ouais, complètement, complètement. Ils vont super vite, c'est assez incroyable. Voilà, une fois qu'on prend les ascenseurs, on arrive dans la zone principale de l'immeuble. Qui, une fois de plus, ressemble complètement au concept qu'il nous avait montré. Alors, je, je reviens un tout petit peu derrière. Avant qu'il tourne. Voilà. Là, on voit vraiment le côté très ouvert au centre, avec tous les niveaux euh, d'appartement. Vraiment, ça ressemble au, au concept au niveau des, des échelles et ce genre de choses. Et, et je reviens pas. quoi. Et là, on voit l'intérieur du coup d'une habitation qu'un joueur pourra potentiellement euh, occuper. Ça me fait juste penser au méga bloc de cyberpunk Ah ouais moi je trouve qu'on est tellement plus loin que, que ça perso Euh, ensuite on a une présentation du coup des nouveaux outils de génération procédurale de chez Montréal qui vont permettre en fait, de fabriquer des, des stations beaucoup plus vite. Parce qu'en fait ce qu'on a aujourd'hui dans le verse, ça reste encore mine de rien du, du prototypage en vrai. Au niveau de, de la génération de, de stations, c'était quelque chose d'assez brut, on va dire. En gros, c'était une espèce de proof of concept. Et là où ils ont des nouvelles versions, en fait, où ils peuvent générer des stations beaucoup, beaucoup plus vite, avec des règles beaucoup plus simples, mais surtout, ils peuvent générer de l'overlay. Alors, ce qu'on appelle de l'overlay, en gros, c'est... Euh, un habillage qui vient par-dessus une pièce pour en faire une nouvelle pièce, en gros. Le grand immeuble ouvert au centre où tu as plein d'appartements et magasins, il n'y a qu'un pas. Ouais, mais euh, je trouve que ça va plus loin que, ça, que Cyberpunk, dans le sens où Cyberpunk, c'est que de la biège, que de la façade, et tu peux rien faire avec les immeubles. Et donc, c'est rempli de, de vide. Alors que là, euh, par exemple, sous l'immeuble, tu auras un réseau souterrain, euh, tu auras des. des... Tous les appartements, euh, en gros, qui seront euh, qui seront disponibles. Euh, auras la partie euh, maintenance, ce que tu pourras aller visiter, ce genre de choses. Ah non, je parle niveau jeu, mais niveau univers. Nouveau... Ah, d'accord. Let's go, le passage en prod à la chaîne complètement. C'est exactement ça. Et donc, c'est aussi toujours ça qu'il faut comprendre, en fait, pourquoi C.I.G. a mis autant de temps, en fait, à sortir autant de, de contenu. C'est parce qu'ils n'ont pas essayé de sortir du contenu. Je sais que ça paraît très con de dire comme ça, euh, mais CIG, quasiment dès le départ, pas tout à fait depuis le départ, il faut, faut faudrait plutôt parler du, du switch vers 2014-2015, mais en gros, à partir de cette période-là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de développer des outils. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils étaient en train de, de, de faire était absolument monstrueux et stupide, et euh, du coup, ils avaient vraiment besoin d'outils puissants puisque à la main, c'était quelque chose qui était infaisable. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais... ne voulait pas se contenter d'outils procéduraux. Parce qu'avec des outils procéduraux, bah, tout ce qu'on a, c'est euh, Elite Dangerous ou, ou No Man's Sky. Donc, ils voulaient quand même un contrôle artistique extrêmement fort. Donc, ils avaient besoin, à côté, des outils d'avoir une énorme bibliothèque en fait, de modules pour que les modules puissent établir en fait, les règles de fonctionnement et les règles esthétiques minimales à atteindre au niveau du rendu. Donc par exemple, l'avantage en fait, de faire un module, c'est que par exemple une zone d'accueil, alors on ne voit pas forcément très très bien ici, mais la petite boîte où il y a le PNJ dedans, ben voilà un module d'accueil, ça doit ressembler à ça. Et à rien d'autre, ça ne doit pas être plus petit, ça ne doit pas être plus grand, euh, ça ne doit pas avoir euh, moins de fenêtres, etc., etc. Et donc en créant des modules, justement, ça permet d'avoir des contrôles artistiques extrêmement forts. Mais par contre, il faut créer une très grosse bibliothèque d'assets pour pouvoir faire de la variation. Parce que comme vos modules vont plus ou moins tous se ressembler, euh, parce que justement, vous voulez un truc un peu précis, ben il faut créer de la variation, justement, sur. Euh, euh, sur, sur les teintes, sur les types de matériaux, ce, ce genre de choses. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Énormément. Donc, ils ont dû trouver une espèce d'entre-deux par rapport à l'environnement live, parce que en plus de ça, justement, ils ont un environnement live, ce qui complique un peu les choses. Et donc, pour l'environnement live, ce qu'ils ont eu tendance à faire, c'est que dès qu'ils avaient une première version à peu près fonctionnelle, ils généraient deux, trois trucs avec, et ils les mettaient en live. Typiquement, les stations Rest and Relax aujourd'hui qu'on a en jeu, c'est ça. C'est des systèmes pro procéduraux modulaires, mais extrêmement basiques. Donc, justement, très répétitifs dans, dans leur structure, dans leurs overlays et tout ça. Mais parce qu'il y avait besoin pour les joueurs de mettre du contenu. Et ça gagne un peu de temps pour pouvoir développer les outils euh, pertinents à côté. Donc, vu de l'extérieur, c'est assez compliqué pour la communication. Parce que. Pour les joueurs, ça va juste ouais, c'est con que vous sortez du contenu, c'est dit. Euh, bah, bah, bah. Sauf que, bah, en réalité, ça leur permet d'avoir des outils forts et extrêmement puissants. Pour que, au lieu de créer des stations à la main, qui leur prennent 6 mois, 1 an à faire. Et du coup, de mettre 300 ans à sortir Star Citizen. Ils vont mettre 3 ans à développer un outil. Qui va leur permettre de produire 300 stations en un clic et d'habiller le monde quasiment instantanément? <coughs> Salut Russe, merci Ti pour ton abonnement, merci du fond du cœur. Tout à fait vite, la règle du 80-80% du temps pour créer l'outil, 20% pour ensuite créer tout le reste du contenu. C'est ça, c'est exactement ça, et on voit vraiment le, le côté exponentiel. C'est quelque chose qui ressort vraiment dans, dans cette vidéo-là. Voilà. voilà, tout ceci euh, étant dit. Euh, donc justement, ça permet de, de créer le, le lobby, ça permet de... Ça, c'est une petite blague sur les traumas des, des ascenseurs pour les gens. Ça permet de créer le lobby, ça permet de créer un couloir. S'il nous plaît pas, on change euh, les, ce qu'on appelle les seeds, donc les graines. En gros, c'est juste un changement dans, dans la randomisation. Et on peut récréer, après, tant, autant qu'on veut, euh, de nouvelles pièces. C'est encore une petite blague. Ah, et maintenant il va activer de l'overlay. On va voir ça. Donc là justement on a une station très générique. Et maintenant qui met de l'overlay. Voilà Hop On a une station euh, pirate de pyro qui a été abandonnée. Et, euh, et qui donne euh, un sentiment de, de squat. Euh, et donc on, on est passé d'un lobby classique qu'on pourrait trouver dans, dans Stanton à euh, un lobby euh, typique de Pyro qu'on qu pourrait pas voir ailleurs. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi Star Citizen et Squadron 42 prennent du temps qu'ils doivent créer des outils car CLG reste un studio récent. Euh, oui, il y a de ça. Il y a effectivement les, les gens qui ont du mal à accepter ce, ce genre de truc. Et voilà encore, un pirate égal Crado. Ben, Alors, je suis d'accord avec toi, euh, Snow. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, d'ailleurs, l'autre jour, en, en discutant avec Eno, j'ai même compris pourquoi ça me tenait autant à cœur. Cette histoire de pirate, c'est parce que justement, pour moi, un pirate, c'est quelqu'un qui défend la liberté. Ça a été les premières personnes à vouloir instaurer des... Des démocraties et à lutter contre l'oppresseur et, euh, et les monarchies en place ils ont voulu créer un nouveau régime et donc ils évitaient euh, d'attaquer à tout va ils, ils avaient tendance à attaquer que que par nécessité plus qu'autre chose ou alors de temps en temps ils se créent une légende pour euh, pour effrayer les gens pour ne justement pas avoir besoin d'attaquer donc c'est vrai que c'est j'ai réussi à comprendre pourquoi ça me tenait autant à cœur quand les gens disaient oh je suis un pirate je tue tout le monde argue c'est parce que justement, moi, je, je me sens très proche idéologiquement des pirates historiques qui euh, qui étaient un mouvement idéologique, en fait. Encore une question à poser à Jared mais donc voilà, vous avez vu qu'en assez peu de temps, euh, on a pu générer des, des bouts de station et, et le reste de la station. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle va être prête à utiliser cette station. Là, elle est générée, mais euh, possiblement, il faut vérifier que tous les assets soient bien placés, qu'il n'y ait pas de problème. Là, on voit qu'il y a des PNJ, par exemple, qui popent dans les murs. Peut-être qu'il y a des points de spawn qui, qui posent problème. Il faut quand même vérifier les lumières, ce genre de choses. Euh, il faut s'assurer aussi possiblement que ça corresponde euh, à certains gameplays euh, et peut-être que l'équipe du lore, comme cette euh, station est positionnée à un endroit particulier, ils vont vouloir créer des missions particulières et donc il y aura des prérequis euh, au niveau de l'architecture pour, euh, pour que cette mission puisse avoir lieu. Donc ça veut dire que cette, euh, cette station générée en un clic peut avoir besoin encore de deux semaines de travail derrière possiblement. Mais les systèmes stellaires vont prendre moins de temps à être dev que Stanton et Pierrot. Ben Pierrot a déjà pris moins de temps que Stanton, en fait. Euh... Alors après, ça dépend de ce qu'on ce qu appelle système, bien entendu. Euh, Stanton n'est pas encore tout à fait fini, donc on va dire il a fallu euh, 6 à 7 ans, en gros, pour faire Stanton. Là où il en a fallu à peu près 2 pour Pierrot. Mais euh, Pyro n'est pas encore terminé, et, et, et donc il y a encore des, des choses à rajouter, il y a encore des missions et, et des trucs comme ça à faire. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on appelle Pyro. Qu'est-ce qu'on entend par là Si c'est juste les planètes, euh, la végétation, ce genre de trucs, Pyro c'est 6 mois, en gros. 6 mois, 1 an. Si on entend euh, Fini, euh, fini Prête à l'emploi et tout, <coughs> on va plus partir sur 3 ans. Par contre, euh, la différence, c'est que pendant que Pyro était faite, il y avait Nix qui était faite et encore un autre système. Donc en, ré en réalité, c'est pas Pyro qui a pris trois ans, c'est trois systèmes qui ont pris trois ans. Et quand, quand ça va sortir Nix dans la foulée, ça va voir flou. <rire> Tout à fait, ouais. Euh, Stanton leur a vraiment permis en fait, de, de voir quasiment tous les cas de figure parce que justement Stanton regroupait énormément de biomes, euh, d'aspects, ce genre de choses donc c'était le, le meilleur cas de figure pour, euh, pour développer les techs et donc du coup là on est passé environ à, à peu près 3 ans pour trois euh, pour systèmes et si les outils sont encore plus au point, si les missions procédurales sont au point si les rivières procédurales sont au point, etc, etc. La prochaine étape, c'est 10 systèmes en deux ans. Est-ce que les IA pourront aider les devs Non. Euh, chat GPT, Mid Journey, de toute façon, en aucun cas, ça n'a rien à voir avec le développement de jeu. Parce que Chat GPT ne sait rien faire, hein. il faut, faut vraiment le comprendre. Donc, ChatGPT ne peut pas créer de mission à proprement parler. Euh, Midjourney pour les concept art, là, je pense qu'il y a un problème idéologique. C'est-à-dire que euh, Midjourney pourrait faire du concept art, sans problème. Ça, il n'y a, a pas de souci. Mais ça veut dire que tu licencies des gens. Alors que les gens auraient des grosses plus-values parce que tu peux discuter avec eux, tu peux leur donner des intentions, tu peux avoir leur retour. Plein, euh, plein, plein, plein de choses comme ça. Ou là où Midjourney va juste te générer une image, point. Qui va pas forcément correspondre à tes attentes. Donc, moi personnellement, je pense que Midjourney est un très bon outil pour les studios indé avec des équipes de 2-3 personnes. Je pense que pour ça, c'est super bien. On peut utiliser ChatGPT pour programmer. Non. <rire> non. <rire> non non non il, il, il peut te faire allez on, on va dire que si toi t'as envie de te faire un, un micro site euh, à, à, à la va vite pour un, pour un truc particulier ouais pourquoi pas mais mais. Oui, tu peux faire des tests unitaires, tu peux faire des trucs basiques, tu peux lui demander de te réciter la, la fable de la fontaine, mais euh, la question c'est, est-ce que ça sert à quelque chose Ubisoft veut créer une IA pour faire des dialogues en fond. Ouais, j'avais vu ça. Euh, là où je pense qu'il y a de l'IA qui est pertinente aussi, euh, possiblement pareil sur des studios qui n'ont pas trop de moyens, c'est euh, du, du text-to-speech par IA avec de la synchro-labiale par IA. Pour les pour les petits studios indé pareil je pense que ça peut être peut être pertinent. Enfin voilà. Euh, maintenant on va arriver à un autre truc un peu fifou. On va arriver à un autre truc un peu fifou. Alors déjà j'ai pas compris comment ça se fait qu'ils ont pris la tête d'un acteur de Squadron 42 pour nous le montrer. Parce que je sais pas si vous connaissez cet acteur, mais il a joué dans, dans Kingsman notamment, c'est un acteur qui est très connu. Et, euh, et j'étais très très très étonnée de le voir. Oui, bon pardon, j'ai oublié de vous dire un truc. Pour le système procédural qu'on a vu tout à l'heure... Euh, J'arrête nous explique à la fin que la version qu'on a vue euh, en fait, est une ancienne version et que la version actuelle leur permet de faire l'overlay et la génération de toute une station en un seul clic. Donc l'outil est devenu encore plus rapide que ce qu'il n'était déjà. Donc justement on voit le côté exponentiel de, de la prog. Je ne l'ai pas reconnu pour moi, c'est un gars normal. Mais attends, je vais chercher ça. Je vais chercher la tête de l'acteur. C'est pas celui qui s'appelle Lancelot Non, c'est Berlin Mark Strong. Hop là Et du coup, on, on reconnaît super bien sa, sa morpho, quoi. Ah, mais super acteur. Mais euh, j'avoue que j'ai pas compris euh, comment ça se fait qu'ils qu l'ont mis là. Je sais pas. Donc ce qu'on nous montre là, c'est le Layer Blend euh, version 2. qui change absolument tout, vraiment, on, on voit l'avant et l'après, et au niveau de la profondeur, du contraste, du, du rendu, juste, ça n'a strictement rien à voir. Euh, donc on voit l'armure de, de gauche, hein, qui est la classique qu'on qu a à l'heure actuelle, je vais enlever ma caméra, et à, à droite on, on a la nouvelle version. et c'est so, absolument magnifique et ce qui est génial c'est que ça permet de, de faire énormément de, de variations puisque ça permet de de faire de la dégradation en fait sur les armures à des points spécifiques mais aussi de créer justement la, le, le vieillissement des armures. Donc par exemple, là on, on voit euh, le niveau 0 du, du vieillissement. Là on voit à 50%, donc on voit justement que l'armure commence à être très très très dégradée. Et là on est à 100%. Alors, on repart à 0. Alors c'est dommage, on est derrière, donc on voit pas grand chose sur le 100%. Mais 100%, voilà, on a quelque chose de très très très dégradé. Quand pourra-t-on peindre nos armures Je ne sais malheureusement pas, Batou. Ah, j'ai fond conduit euh, J'en suis désolé. si j'ai fond conduit. La, la, la dégradation est, est vraiment, vraiment géniale. Et donc, euh, ils ont un système de teintes aussi, qui permet de faire beaucoup plus de variations dans le type d'armure, ce qui va évidemment être utile pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est loot. Donc voilà, là on voit les différences de, de teintes on a on va dire la classique, là on a une version noire. Et non seulement ça permettra effectivement de faire de la variation pour les loot, mais ça pourrait faire aussi de la variation en fait pour des pour des gangs, euh, ou, ou plutôt des, des sous-clans au sein d'un même gang, et donc justement de, que pour certaines missions, à certaines zones, il n'y a qu'une euh, certaine teinte qui, qui apparaissent. On peut extrapoler ça à la dégradation des vaisseaux aussi Non, pas du tout. Euh, en fait, déjà tout simplement parce que la dégradation du vaisseau est déjà en jeu. Alors que la dégradation des armures ne, ne l'est pas. Euh, mais non, là c'est vraiment typique des, des armures parce qu'en fait c'est plein d'entités de, distinctes euh, pour des raisons complexes d'ancienneté du, du moteur. Euh, mais possiblement, ouais, peut-être que ça pourra s'appliquer aux armes. Quand tu vas looter 30 000 mecs pour essayer d'avoir la version shiny et neuve de l'armure que tu veux. Ouais, ou, ou le contraire aussi, parce que par exemple, il y a le côté... Euh, je parle plutôt du vieillissement des peintures. Oui, c'est ce que je dis, c'est déjà le cas, c'est déjà en jeu. Euh, Nico. J'insiste. Euh, le truc frustrant, en fait, aujourd'hui avec les PNJ c'est que euh, parfois ils ont des versions un peu spéciales, justement très dégradées, qui ont été dégradées à la main, mais quand nous on les met, euh, elles deviennent euh, normales. Et ça c'est un peu frustrant. Et voilà, donc là on voit vraiment toutes les variations qu'il peut y avoir, qui sont beaucoup plus poussées que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc, une fois de plus, là, avec une seule armure, avec les bons outils, on peut amener une très très très très, très grosse variation. Alors bien sûr, c'est toujours la même armure, hein. c'est évident, donc ça fait pas non plus... Euh, de... de la magie quoi. on va pas se dire oh mon dieu mais quel est ce clan que je ne connais pas merci pour le follow me euh, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de rafraîchissant et de pas avoir tous les PNJ qui ont absolument la même tronche et au revoir machito par contre la variante en mode camo trop bien la peinture de mon corsaire après une semaine confirme <rire> j'ai pas encore vu le corsaire et d'ailleurs à quoi il ressemble mais non là c'est vraiment cool. Ce qui est bien en fait en gros, je crois que j'ai trouvé les, les mots que je voulais utiliser, c'est que ça permet de créer de l'individualisation au sein d'un gang. C'est-à-dire que même si on a euh, des ruines remplies de dix mecs avec la même armure, qui serait un peu triste quand même, hein, euh, en ayant de la variation sur les différents designs, on aurait tout de même cette impression d'individu, justement, et moins de, de clones. Salut MeToo! pas le temps de faire le modo, désolé! <rire> et donc, on arrive à la fin de l'épisode où Jared nous laisse avec quelques images de Hearthstone. Et, euh, et j'hésite à faire la même chose, en fait. J'hésite à vous laisser la, la petite musique et, et à laisser courir les images. Et je pense que ce que je vais faire. Et c'était pas des concept art! C'était pas des concept art! Euh, complètement une vibe Blade Runner euh, à, à Donf et j'adore ça, je trouve ça génial! Euh, C'est vraiment ce qu'on ressentait un petit peu euh, dans, dans les premières versions déjà de leur ville, mais il manquait vraiment quelque chose. Alors que, que là, on voit que le, le design est poussé à son paroxysme et juste ça marche quoi. Je veux la même qualité de rework pour Aria-18. Moi aussi, malheureusement, les dernières discussions m'ont fait un peu flipper. Parce que euh, les devs avaient l'air de dire que... Aria-18 était plutôt dans un bon état à l'heure actuelle. Et que comme ils faisaient déjà la refonte pour la pour la nouvelle expérience joueur, euh, qu'ils ne savaient pas s'ils allaient y retoucher. Et, et c'est vrai que ça, ça, ça m'inquiète un peu. Mais le, le plus gros problème... De, de Harkorp, c'est de quoi, de quoi on parle Est-ce qu'on parle juste d'Aria 18 Et dans ce cas, Aria 18 s'en tire à peu près bien. Ou est-ce qu'on parle de, de la planète dans son entièreté Et là, c'est compliqué parce que c'était une vieille tech faite à l'arrache, pas forcément évolutive, et, et ils sont un peu coincés avec ça aujourd'hui. Donc là, on est, on est un peu sur un autre cas de figure. J'ai une pensée pour mes performances. Maintenant, l'avantage, en fait, à lui, c'est que... Euh, comme leurs techs ont évolué, cette zone ne va pas être plus lourde, en fait. C'est ça qui est absolument grandiose. Euh, les, les anciens immeubles étaient plus coûteux en termes de perfs que les nouveaux. En fait, si tu veux, là, tu vois, pour avoir du niveau de détail, euh, ils passent par Houdini. Donc, en fait, tout ça, c'est des immeubles à plat. Ils ne sont, ils sont pas en 3D, à proprement parler. C'est-à-dire que tu as, as la forme du cube extérieur, là, boum, boum, boum, les bords. Tout ça, c'est en 3D, certes, mais le niveau de détail sur le dessus, tout ça est à plat et c'est de la fausse 3D. Tout ça grâce à Houdini. Et donc ça fait que les, les immeubles aujourd'hui pèsent moins lourd que les anciens. à 18 peut-être, ok, si on ne regarde pas les artoirs qui n'est pas trop près en jeu, mais arco est complètement obsolète de mon point de vue. Non mais je suis d'accord, je suis d'accord hein. avec toi. Je suis entièrement d'accord. Okay. Mais disons que, il y a, y a la vision du joueur et il y a la vision du dev, c'est-à-dire que, L'Orville, c'était la première ville du jeu, elle posait de, de gros problèmes. Euh, et elle correspondait largement plus au standard. Là, WarCorp, comme il y a besoin de toute façon d'une vraie refonte du système, euh, un READ 18 n'est pas forcément la grosse priorité chez eux. Et, et je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. Moins de polygones sur les immeubles. Oui, complètement. En fait, plein de nouvelles techs qui sont utilisées. Par exemple, les, les intérieurs d'immeubles, je sais pas si on en voit. Je sais pas si ça s'en est. Non, ça, je crois que c'est encore des vieux. Mais en gros, les, les nouveaux intérieurs d'immeubles qu'on voit, Microtech, Arcorp, ce genre de choses. Euh, pareil, c'est de la fausse 3D, en fait, qui utilise des techniques super efficaces pour donner l'illusion d'un intérieur d'un immeuble, alors qu'il y en a pas. Et ça coûte mais rien quoi, je, ça coûte vraiment rien en termes d'affichage. Et... Et donc tout ça, c'est des techniques qui permettent de rendre beaucoup beaucoup plus belles, à moindre coût, voire justement comme je disais, euh, moins cher que les anciennes versions. Et en plus, là, on pourra voler très près entre les immeubles. Ce qu'on ne, euh, qu ne pouvait pas faire avant. Un trompe-l'œil, en gros, c'est ça. On peut, appeler, euh, on peut appeler ça comme ça. C'est le principe. C'est un, un peu le même délire, en gros, qu'avec les, les pommes sur les vaisseaux. Ce qu'on appelle les pommes, c'est tout ce qui est euh, rivets, tuyaux, euh, plaques et machin sur les vaisseaux. C'est exactement le même principe. Et en plus, Ariadix-18 se trouve en bas à droite. Personne ne va par là. Qui est Qui est, <rire> Qu est Quel est-il Mais euh, Mais ouais, donc comme je disais, je trouve que cet inside montre énormément de choses. Bum mapping ou la normale La normale Ah, sur la star map Ah, je sais pas. Je, je saurais pas dire. Mais ouais, nous, cet inside nous tisse beaucoup et alors ce qui fait un bien absolu aussi, c'est de se dire que tout ce qu'on a vu là, <coughs> tout ce qu'on a vu ici, euh, sauf peut-être peut ça, <rire> euh, mais tout ce qu'on a vu là, ce sont des choses qu'on va avoir dans les mains cette année. Et, et ça, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au moral. On a vraiment des, des gros changements euh, aujourd'hui par rapport à, à tout ça. Et Une fois de plus, on va, on va dans la bonne direction. Comme disait Jared, on, on voit le côté exponentiel des, des outils. Et on, on voit enfin que toute l'attente, toute la patience dont on a fait preuve <coughs> ces dernières années paye, enfin... On est, on est enfin récompensé pour, pour tout ça. Donc voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je crois que pour les bâtiments, c'est des images parallaxes pour les intérieurs. C'est ça. Euh, C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, mais euh, je trouve que c'était des excellentes nouvelles. J'espère que vous partagez la même joie euh, que, que moi et la même impatience. Euh, L'inside va faire un hiatus pendant trois semaines. En gros, normalement, euh, avant de revenir pour les nouveaux insights qui concerneront spécifiquement la 3.19 et, euh, et tout ce qui nous attend. Euh... Et donc, du coup, euh, s'il y a des grosses informations, il est possible que je fasse tout de même des, des News. Je verrai en fonction du contexte. Euh, et sinon, je pense que ce sera plus des choses que je partagerai sur Twitter ou sur Discord. Et donc, Merci Batou pour le, pour le partage du, du Discord. Et sinon, euh, en attendant, on se verra en stream, quoi qu'il arrive. Et, euh, et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous des étoiles. Bye bye